pour Seb de Jardino Naturel euh, je te soutiens vraiment euh, je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive encore cette nouvelle inondation j'espère que, que que ça va s'arranger mais euh, bon voilà comme je t'ai dit euh, t'inquiète pas pour euh, pour euh, cette histoire de graines euh, euh, on, on sera là pour t'aider il n'y a pas de souci donc euh, bon courage à toi et à bientôt Seb Nouvelle vidéo. Nous sommes le 14 juin. Donc je pense que j'ai eu un début d'attaque de mildiou sur, sur un de mes plants de tomates. Vous voyez cette feuille que je viens de retirer. Bon, j'en suis pas sûr, mais euh, quand on voit des, des feuilles avec cette tête là, il vaut mieux les retirer. Alors euh, là, je le fais parce que je l'avais déjà vu il y a deux jours. Mais euh, je sais qu'il va faire euh, du soleil pendant trois jours au moins, donc je le fais maintenant, euh, même si euh, l'air est encore humide. J'ai eu un message euh, d'un de mes abonnés, Katsai22, euh, qui me demandait comment je faisais pour, euh, pour tailler en fait mes plants de tomates. Donc euh, moi, ce que je vais montrer, c'est uniquement ma façon à moi. Hein. Donc euh, euh, je sais que certains, euh, les, soit ne les taillent pas soit taille tous les gourmands et laisse que deux ou trois départs. En fait, moi, je les laisse libres. En fait, je ne retire pas les gourmands, sauf si je vois qu'ils n'ont aucune qu chance de vraiment pousser. Ça va simplement faire quelques, quelques, un petit peu de feuillage supplémentaire, mais qui ne va vraiment pas donner grand-chose. En fait, moi, je ne limite pas. Je ne limite pas, sauf pour aérer un peu la plante. Dès que je vois qu'il y a vraiment trop de feuillage. Donc euh, déjà, ce que je fais, c'est que je commence bien sûr par le bas. Euh, ce que je veux, c'est que la plante euh, ne soit en contact avec le sol euh, le moins possible. Donc là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc euh, je l'ai fait dans la serre euh, il y a deux jours. Donc je ne vais pas me mettre dans la serre pour vous montrer ça. Par contre, dans l'abri à tomates, vous voyez, là, je vous montre un petit peu comment comment sont euh, ces pieds-là, donc on voit que, par exemple, on a une feuille ici qui est relativement près du sol, donc elle, elle touche pas le sol, mais euh, elle penche, justement, on, on, vous avez dû voir que vous avez certaines feuilles comme ça, qui sont obliques, comme ça, euh, donc euh, en général, je les retire toutes, voilà, celles qui sont obliques, donc, en fait, je monte, voilà, et qu'elles soient grosses ou petites, je les retire. Euh, même, surtout quand elles sont grosses, je trouve qu'elles se renlèvent encore mieux. Ici, j'en ai encore une. Ici. Allez, bon, allez. Est, est elle touche même. Donc voilà, c'est pareil. Je vais essayer. Alors si j'arrive pas par le haut, bah je fais dans le sens, hein, mais sûr. Tac. Voilà. Et là, donc peu importe la taille. Hein. Euh, il faut éviter, bien sûr, de, de tailler trop parce qu'effectivement, ça ça a tendance à Créer des ouvertures aux maladies hein, pour les, les infections, euh, mais euh, bon, quand on sait qu'il va faire chaud ou beau, en tout cas, euh, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Euh, bon, jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Ici, une grosse feuille là, j'ai un gourmand qui s'est mis là. la feuille, elle, elle part vers le bas là, donc elle, elle risque de toucher à terme parce qu'elle va grandir encore. Donc, voilà cette feuille là. Eh ben, je vais la je vais la casser donc je vais là je vais essayer vers le haut ça marche pas j'essaie vers le bas tac et hop peu importe pourtant elle est grosse hein. mais je la casse quand même donc là j'en ai d'autres voilà, on voit là, une petite cette petite là qui est en plus près de près des fruits je sais pas si on la voit bien tac, j'enlève, donc ici, vous voyez, voilà, donc là, on voit que c'est petit, ça ne, fera, euh, ça ne fera rien, en fait, hein. ça fera rien du tout, donc ça, je l'enlève. là, c'est pareil, quand il y a des gourmands qui sont quand même un peu trop près du sol, là, je les enlève, ça, c'est pareil, des, des petites choses comme ça, là, qui part, qui part directement du pied, c'est pas évident, voilà, ici, ça, j'enlève, tac, ça aussi, encore une petite feuille là de, de rien, là, allez, hop, on enlève, donc on voit que le début du pied ne comporte pas de feuilles. il y en a encore une ici, voilà, là, ici, là, vous voyez, tac, ça j'enlève aussi, voilà, il y en a encore une derrière, Là, Ça faisait un moment que j'étais pas venu. Tac, pareil. Je retire donc encore une là. Donc, je remonte progressivement en partant du bas. Donc là, je vois que celle-ci elle va de elle risque de devenir assez grande et de retomber sur le sol. Pareil, je retire. C'est vers le haut. Non, ça marche pas. Sinon, je tourne. Voilà. Donc pour l'instant j'ai sur le sol celle-là parce que j'ai pas vu de problème. Donc faut bien regarder bien sûr les feuilles euh, par rapport au milieu, mais aussi la tige parce que souvent on voit du marron, euh, on voit du marron sur la tige. Donc voilà ici j'ai de la chance, euh, la tige est pas et pas et euh, pas de couleur suspecte. Donc euh, voilà il y a toujours des feuilles comme ça. Bon pour l'instant euh, les grandes là je vais je vais la laisser, elle est comme assez haute, elle est assez haute par rapport à au, au, au bas de la, de la plante, donc je la laisse pour l'instant. Si elle devient trop grosse, je la couperai. Tout ce qui, tout ce qui tombe. Donc voilà, ça permet d'aérer un peu. J'en ai encore une derrière. Je, je vois là, là, là, ça tombe, ça touche carrément le sol. Donc là, c'est pareil. Tac, j'enlève. Donc là, je vois que j'ai encore une une feuille là qui, qui descend. Celle-ci. Et difficile de, de voir là dans la forêt de, de branches, mais voilà j'en ai une, c'est pas évident de vous montrer ça, mais voilà j'en ai une encore qui qui, euh, qui va descendre, hein. elle, est, elle est assez basse sur, la, sur le, le plan, donc j'ai essayé par le haut, ça va tout de suite mieux quand on essaie de casser en, en, en montant vers le haut, donc euh, voilà, maintenant vous voyez j'ai toujours des petites choses là je sais pas si je on voit mes doigts c'est vraiment pas évident voilà là et des petites des petites choses comme ça c'est clair ça fera rien du tout ça donc allez, hop on enlève donc là je, je sais que j'ai un gourmand aussi qui part ici donc pour l'instant les feuilles ne touchent pas le sol mais je les je surveillerai en fait je le laisse comme ça je le laisse pousser et si je vois que ça devient trop gros, tac, je casse. Donc voilà, le haut, le haut du, du plan, eh ben, pour l'instant, moi ça me va, je le laisse comme ça. Par contre, il faudra, je rajoute d'autres ficelles, là, pour pouvoir monter dans plusieurs directions. Donc là, j'en mettrai une autre ici, et une autre ici. Et éventuellement, j'accrocherai celui-ci avec celui-ci. Donc euh, euh, j'ai des bagues, alors euh, je ne sais plus si je vous montrerai ça. après. J'ai des bagues pour pouvoir les accrocher, il y a plusieurs systèmes, hein, bien sûr. Mais euh, les, les bacs, ça marche pas mal pour accrocher les, les branches entre elles. Euh, c'est assez euh, simple à, à utiliser. Donc euh, je vais faire ça pour, pour tous les autres. Donc vous voyez, euh, j'ai quand même mes, mes tomates là qui, euh, qui... qui touchent en fait les, les pommes de terre. Donc je vais essayer de les retenir un petit peu les pommes de terre. Mais bon voilà, c'est sûr qu'il y a toujours un risque hein, quand on fait ça. C'est pas recommandé, je les fais quand même. Si, on, si vous pouvez éviter, si vous avez de la place, euh, faites-le. Moi je l'ai fait parce que j'ai un espace restreint, j'ai fait un petit calcul vite fait, en fait de la surface de, de culture dont je dispose. Et là je parle uniquement de la, de la surface utilisée, la, la partie où j'ai des légumes, pas les allées, tout ça. Donc euh, j'ai fait le calcul avec mes bacs, la serre, euh, l'abri, euh, les les grandes jardinières que j'ai. Donc au total j'arrive environ à 60 mètres carrés. Donc euh, il faudra que j'optimise tout un maximum, et euh, surtout euh, et utiliser toutes les verticales en fait, euh, comme les bacs par exemple, c'est pour ça que j'ai créé des pergolas, pour pouvoir euh, faire monter euh, des tomates, par exemple les berreros, euh, euh, comme j'ai vu euh, Black euh, dernièrement qui a fait pousser ça euh, dans, des, dans des bacs sur son, euh, sur son balcon, donc voilà toujours dans la taille des pieds de tomate, euh, vous voyez, en fait, là, je suis très proche de mes pieds de pommes de terre, donc effectivement, euh, je vais avoir tendance à couper, casser, en fait, les, euh, les gourmands qui se trouvent vraiment euh, proches de mes, de mes pommes de terre, voilà. Même celle-ci, euh, par exemple, voilà, donc il n'y a plus grand-chose sur la branche, mais ça va quand même repousser hein, de toute façon. Comme ça, ça permet de bien aérer, vous voyez. Là, j'ai encore un peu de boulot à la base, un peu dans le fond. Euh, mais bon, ça commence, à, ça commence à venir, même si euh, les pieds se touchent. Euh, bon, enfin, il faudrait éviter, bien sûr. Il faudrait plus d'espace. Il faudrait 70 cm. J'ai pas la place. Donc, de toute façon, euh, je me suis cantonné à 50 cm d'espace entre chaque. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors, et aussi une autre chose, bien sûr, toutes les feuilles en fait que je coupe. Je les laisse au pied, euh, ça va faire un peu de, un peu d'azote, euh, et en, en plus ça vient de la plante, donc elle, elle ne fera que récupérer une partie de, de ce qu'elle a perdu. Voilà. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, euh, quand je passe à côté de mes, de mes pieds, quand je les élague, j'essaie je, je, de secouer en fait les pieds à la main, euh, éventuellement de taper un petit coup, euh, un petit coup sur les feuilles, sur, feu, sur les fleurs, pardon. Donc euh, voilà, pour essayer d'améliorer encore la pollinisation au cas où euh, les, les fleurs n'auraient pas été pollinisées en fait, je, je les secoue, je leur tape dessus, je secoue le pied, alors je ne fais pas ça avec la ficelle parce que j'ai peur que ça, sectionne un peu le, que ça entaille un peu le pied, par contre je, je, tiens, je tiens le pied là par exemple, et je le secoue un peu, voilà. Je voulais vous montrer aussi les attaches que j'utilise, donc j'utilise euh, essentiellement deux types d'attaches, alors ça c'est euh, quand j'utilise des, des tuteurs donc ça ça permet euh, enfin, surtout les tuteurs qui ne sont pas torsadés donc les, les tuteurs qui sont droits là ça permet de d'accrocher au piquet donc le piquet est au bout là à l'extrémité et euh, le, les branches de tomates peuvent se mettre de part et d'autre euh, ici donc euh, bon c'est intéressant mais au bout d'un moment les quand les, les, les pieds ont, ont beaucoup grandi il faut les déplacer parce que sinon ça pince ça empêche un petit peu le, le, le développement donc ça je suis c'est pas mal mais c'est pas c'est pas l'idéal Enfin c'est pas, pas ce qu'il y a de mieux euh, mais bon sur, sur des piquets euh, droits il n'y a, a pas grand chose d'autre donc euh, c'est pas très solide par contre mais bon voilà c'est made in china mais on, on trouve que ça alors j'utilise aussi ça donc c'est des bagues L'avantage, c'est que, vous voyez, on peut le faire avec euh, simplement une main. Donc on appuie dessus, voilà, et ça, ça s'écarte. Pareil, on peut le refermer d'une main. Donc c'est assez pratique à utiliser. Hein. Donc euh, moi, je trouve ça pas mal. Et ça permet d'attacher deux branches entre elles. Donc euh, là, par exemple, ici, euh, le pied que je vous montrais tout à l'heure, euh, je vais faire euh, trois, euh, trois, euh, trois fixations. Donc là, je vais tirer deux autres ficelles. Et euh, je vais, si jamais j'ai d'autres branches qui tombent par terre, euh, les rattacher à ces branches euh, qui sont elles-mêmes attachées. Donc ça, ça c'est vraiment pas mal. Euh, il faut que j'en achète d'ailleurs, parce que je, je suis un peu à court. Ce que j'ai oublié de vous dire, euh, c'est que moi je n'utilise jamais d'outils pour couper les, les, les petites tomates. Euh, donc euh, pourquoi Parce qu'en en fait, il faudrait théoriquement nettoyer euh, à l'alcool chaque fois que vous changez de pied. Euh, la, la, le sécateur par exemple si vous vouliez utiliser un sécateur donc c'est pour ça que je ne le fais pas, je n'utilise pas d'outils je le fais à la main Déjà, bon je trouve que c'est faisable à la main, il n'y a pas de c'est assez simple, il hein, n'y a pas de complexité et euh, le sécateur euh, effectivement il y a toujours le risque, soit que vous ameniez une infection euh, qui se trouve sur l'outil sur parce que vous ne l'avez pas nettoyé avant euh, ou que quand vous passez d'un pied à l'autre, qu'il y avait un pied qui était infecté et vous ne vous rendez pas compte euh, peut-être même qu'elle n'était pas encore vraiment déclarée mais qu'elle était, elle commençait à apparaître à peine vous allez propager ça à tout, euh, tous vos pieds si vous ne les nettoyez pas si vous nettoyez pas systématiquement Donc, je préfère faire ça euh, pied par pied à la main et puis au moins il n'y a pas de souci euh, ben là j'ai terminé en fait euh, d'élaguer sous l'abri euh, donc euh, bon, vous voyez il en reste hein, euh c'est quand même une taille assez légère mais surtout dans le bas, dans le bas du pied en fait et là, ce que j'ai réussi à dégager voilà, donc le haut, en fait, lui, euh, je le laisse plus ou moins euh, tel quel bon, je, je casse vraiment s'il y a des branches qui vont trop vers les pommes de terre ou qui se croisent trop euh, donc euh, voilà je vais en profiter dans cette vidéo pour vous détailler la liste des tomates que j'ai lancé et qui ont fonctionné jusqu'ici donc euh, bon peut-être que j'en perdrai quelques quelques pieds en tout cas euh, jusqu'ici je vous mets la liste des, des pieds qui vraiment fonctionnent bien c'est sympa il y a des, des petits papillons là qui volent un petit peu partout sur les tomates et les pommes de terre Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Euh, Partagez-la si vous en avez envie. Et euh, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, à bientôt!